Alors alors. On va voir si on va croiser des. Là, je suis en robe là, ça se voit un peu. Hein. Voilà. Ça fait plaisir. Hein. Ça fait plaisir. Ouais, enfin, un vrai projet, tu vois. Ok, merci beaucoup. Merci. C'est très aimable. Majuscule. Ouh. Quelqu'un là? Hein oh oh oh oh oh oh oh oh, Allez, c'est cadeau. C'est tellement plaisir quand ça arrive. Quelqu'un pour Alibé? Ouais fais ça, fais ça, c'est bien ouais. C'est bien. Et là, je crois. En survivant, j'avais. En survivant c'est un poil plus compliqué, ouais. Salut les filles. Ouais, donne-moi, donne-moi du swag. Coucou. Il y a deux jetons. Tu joues Ouais, très souvent Oh, j'adore Les survivants qui font ça, j'adore J'adore Faites ça Faites ça, c'est bon ça Ouh Là ah, ici j'ai quelque chose. <rire> Je vais monter à récupérer mon dernier jeton Allez, c'est le moment. Ooh. Ok. Ils ont... Ils retournent par là. Ouh! Coucou! Ok, non? Ok. Vous avez vu la vitesse des savonnettes? Hein oh! Ah non. Vous avez vu la vitesse des passements? ni, ni. Merci pour les 14 mois, merci pour ton prime Moi ça avec toi, quel plaisir Deuxième fois, deuxième fois, deuxième fois Oh Deux fois Incroyable Incroyable Deux fois La même Elle ah, a fait ça. Merci beaucoup Neuf fois Allez, le faire. Allez Bien Avez-vous les bonnes questions maintenant, hein Bon bon bon... Alors Ils sont vraiment en train de se soigner. Hein. Joli move. <rire> La pauvre, mais... Je sais pas, je connais aucun survivant qui a vécu pire vie qu'elle vie la pire vie mais la pire deux grab et un mori deux grab et un mori le Snyder cut de la man incroyable incroyable j'en ai connu des savons euh, qui avaient pas de bol mais alors elle le pompon sur le rigaud, quoi. En plus... En plus il n'y a pas eu de camp, il n'y a plus de fesses camp, il n'y a, a rien de tout ça. Hein. Hop là. Il n'y a absolument rien de tout ça. Non c'est un cul de cheval. C'est le pote. Ça va Ouais je sais. Je pense qu'il y a quelqu'un par là. Ah bien sûr. On va faire comme ça. Hop là, bonjour. Non, non. Il se défend pas. Il se défend pas du coup. Je traverse la map. Je, pas, je continue avec. Il se dit Ah, oh, il va poser vraiment vite. Hein. Non, non. Je vais juste te rapprocher. Voilà. Merci beaucoup. Allez, à tout de suite. Vas-y, tente les 4%. Voilà, Fais-nous rêver. Fais. Oh Attends, comment elle là Ok Joli, joli Attends, on profite de la palette Pour le loop ou.. Je rêve. Non, ils sont en train d'aller essayer de profiter du moteur. Qui était avancé. Allez une deuxième fois Je sais que c'est une pote de Kate. Je le sais. Je m'en doute. Hein. Allez ouais, cache-toi. C'est bien. En plus c'est pas une dead zone là, c'est bien. Très <rire> bien. C'est un petit burst ça. Hein? On va revenir. Qui <rire> le lion a... Vas-y, fais-nous ta palette. <rire> ah, <let's go. rire> ah, ah, ah. Ça va être le coup, j'ai l'impression. là. Ok. Accroché. Oh K. Elle de sa view. Je crois qu'elle parle pour elle, j'ai l'impression quand même. Je vais voir quelqu'un qui utilise les 4% éhontément. Pour rien. Je pense qu'il a sauté. Hop, 4%. Hop, abandon. 3, 2, 1, abandon. Et voilà. Ben alors... T'as vraiment fait ça ah ah Ils sont incroyables Ils sont incroyables Franchement, si les morts étaient des cartes Pokémon, euh, je pense qu'ils auraient une belle collection quand même. C'est la Kate. Travaille bien, mais dissipé en cours. Ah, pour cette fée grappe deux fois, mon gars. Ashley. Euh, bonne volonté, mais... Croit un peu trop en la vie après la mort. Attention, cela peut nuire au projet. Léon, jamais deux sans trois. Mais après 3, c'est foutu. Et elle, de bonnes connaissances dans les compétences de survie. Mais ne prête pas attention au tuyau qui lui traverse la trachée, peu pratique pour réparer des moteurs.